Good מorgen, אליי דניטרא. אומדנו היום, הלוי נישמת אומדנו מנדחאי בדניטרא, Ben פנדי דה'וד בן דנ' פורטון, נבзал פריתנו, ד'וורא ב' תסטר, אינטיקול דרפורד, אברהם, נואח, בן ייודית, א' רACHEL, פ'ר'ל, ב' תריקה, ב' תורש, א' חור, ל' ישראל. אם אתם רוצים לשלוח לנו את הפרשי החודשים הבאים, כדי 5 דקות אינטראנלים, אנחנו מוכנים להשלוח לכם את הפרשי החודשים הבאים. את הפרשי החודשים הבאים, אנחנו מוכנים להשלוח לכם את הפרשי החודשים Yotzi viten ktuba. Rabbi Yuda Omer, Be Israël, le 1er jour, yotzi viten ktuba. En Coline, le 2e jour, il yotzi viten ktuba. On commence aujourd'hui le perek Amadir, un perek essentiel que, à cause de lui, on ne va pas voir ce perek, ça, ça va justifier l'enchaînement ensuite de la prochaine Maseret qui sera Maseret Nedarim et après Nazir et après Almansota. On aura l'occasion raison de rouvrir le sujet. Pour le moment, on va parler dans notre Mishnah, dans tout ce chapitre, en fait. Des vœux et on va expliquer un petit peu c'est quoi un vœu d'abord de manière générale parce que la traduction du mot vœu la, tel que je l'entends en tout cas la consonance elle est plus dans le sens euh, on a souhait, on a évoqué on a on a exprimé le souhait de faire une chose et on est engagé par la faire ça c'est comme ça qu'on traduit un vœu en général un neder c'est juste mais pas complet du tout parce que c'est vrai qu'il y a les nidre mitzvah on va faire un vœu qu'on va faire une mitzvah mais l'essentiel le, des vœux qu'on parle dans la Torah des ben nidarim c'est pas le cas. On parle que je vais interdire une chose à moi ou à d'autres personnes. Par exemple, euh, j'en ai marre de fumer. Je vais interdire. Je m'interdire la cigarette pour une semaine. Je vais avoir un interdit de fumer une cigarette maintenant euh, parce que maintenant j'ai créé l'Oyachal de Varo puisque j'ai dit que je, je m'interdis les cigarettes, par les, les, les, les, les voeux, je m'interdis les vœux. J'ai interdit les sourds des larines interdire les fruits, toutes sortes de halakhot, on a raison de tout découvrir, mais Ce qu'on va parler dans notre Mishnah, dans notre chapitre, c'est un homme qui interdit des choses à sa femme. Il se fâche avec elle, il ne s'entend pas tellement fort, vous imaginez bien, il lui fait des fois des coups de crasse un peu méchants, il va lui interdire des choses. D'accord Donc en fait, Abadir et Tishtom, il a lot, c'est qu'il va interdire à sa femme de profiter de lui pendant... Justement, alors, la Mishnah, jusqu'à 30 jours. À il y a Parnas jusqu'à 30 jours. Il devra nommer un intermédiaire qui va la nourrir. On va expliquer après c'est quoi, d'accord Pour le moment, je vais juste avancer dans la Mishnah pour donner d'abord une allure. Yetermiken, au-delà, Yotiv Neng Tuva, s'il a prononcé son, son interdit de vœu. Plus que pour plus de 30 jours, eh bien, il devra nécessairement divorcer sa femme et lui donner l'Aktuba. Il ne pourra plus rester marié avec elle, c'est-à-dire elle se rendra en droit de réclamer qu'il la divorce et qu'il lui donne l'Aktuba. Ça c'est la vie de Tanaka Maïs, déjà j'avance toute la Mishnah, comme ça après on reprend tout un peu mieux, et on explique mieux. Rabi nous dit, non, ça dépend, B. Israël avec un Israël classique, alors Chodesh tu as raison, un mois, il est alors pour un mois il devra maintenir son vœu, mais s'il interdit pour deux mois, et eh bien Yotif et Tentouba, il devra le donner la Touba. divorcer, le donner la Par contre, au c'est une femme de Kohen, que s'il si divorce sa femme, il ne pourra plus la remarier, alors on va lui laisser une échéance un peu plus longue on bah va lui laisser Shnaïm et Kayem pour deux mois, il maintient, et Shlochai aussi, après trois mois, il devra divorcer sa femme. De quoi on parle On reprend un petit peu mieux. Il y a plusieurs notions à introduire pour les vœux, spécifiquement l'interdit des Nidarim. Faire un Nidar, je reprends, faire un Nidar, c'est exprimer que, autant que, euh, que j'ai la capacité d'interdire mon objet à moi, mon objet à toi, ton objet à moi, mais pas ton objet à toi. Première règle à retenir. Ce qui est à moi, je peux décider que je l'interdis pour moi. Je peux décider aussi que je l'interdis pour d'autres personnes. Et ça impliquera que toutes les plus personnes, si j'interdis, que vous ne pouvez, pouvez plus profiter de mon livre, si vous ouvrez mon livre pour en profiter, vous, trans vous transgressez un interdit de la Torah, de de Varo. D'accord Parce que maintenant ça devient, maintenant j'ai créé un interdit de profiter de mon bien. Je suis en droit de créer des interdits sur mon bien, comme je peux décider que je vais le rendre à G'desh, et si je le rends à Yiddash, maintenant il est devenu Kadosh. Vous ne pouvez plus l'utiliser. La même chose pour les vœux, c'est le même principe, c'est fondé sur la même idée d'ailleurs, que euh, par rapport à vous, il est devenu Kadosh, vous ne pouvez plus l'utiliser. Il est en interdit de transgresser. Je peux aussi interdire ce qui est à toi, je l'interdis à moi. Je ne veux plus profiter de... Je ne veux plus profiter de ton livre, Nedarim, Mais je l'interdis, je ne peux pas interdire ton livre à toi. Je prononce un neder que tu n'auras pas le droit de profiter de ton livre, parce que ce pas... Je n'ai pas le droit de le faire. C'est pas quelque chose qui m'appartient. D'accord C'est important ce que je vous dis pour comprendre notre Misha. Parce que là, un homme, il interdit à sa femme de profiter de lui. Or, la femme, l'homme, il a des engagements face à sa femme. Et si j'ai des engagements face à ma femme, je peux pas lui interdire des choses. Des choses que je suis engagé à lui à lui fournir. Ouais, je m'exprime. Imaginez, vous avez un droit d'utiliser mon livre. Le livre, il est à moi, mais vous avez un droit de l'utiliser. Je peux pas vous interdire d'utiliser ce livre. Parce que quand vous utilisez des livres, ce n'est pas que vous utilisez mon livre, vous utilisez, vous utilisez le vôtre. Si vous avez un droit dessus, c'est le, le vôtre, selon ce principe. Quand on parle qu'un homme, il à sa femme de profiter de lui, alors profiter de lui, ça implique plein de choses. Ça implique d'abord lui donner à manger, c'est vrai. Ça implique aussi d'entretenir des rapports avec elle. Parce que quand a un couple, comme on avait appris, ils étaient engagés tous les jours, deux jours, toutes les semaines, tous les mois, chacun selon son, sa profession et tout ça. Il y avait une michelangière qui expliquait là-haut combien l'homme il, en, il engageait face à sa femme. Mais dans ce cas-là, si j'interdis à ma femme de profiter, un homme qui interdit à sa femme de profiter de lui, il ne peut pas lui interdire par exemple ces choses intimes. Ça, elle, elle a un droit sur le mari. Elle ne peut pas, elle, décider de l'interdire. Sur ce principe, là, il faut expliquer que lorsque l'homme interdit à sa femme de profiter de lui, c'est pas qu'il interdit d'entretenir des rapports. Il sera obligé d'entretenir ses rapports. D'accord Mais par contre, on parle ici de la nourrir. Alors vous allez me dire, mais la nourrir aussi, il est obligé de nourrir sa femme. Alors ça, on l'expliquait. maintenant, c'est vrai, mais c'est pas exact. On avait appris que l'homme, il a l'obligation de nourrir sa femme, et en contrepartie, lorsque la femme gagne de l'argent, elle doit tout donner au mari. Il y a maintenant un cas particulier, c'est maintenant une femme qui gagne assez d'argent, pour se nourrir elle-même, l'homme, il a la possibilité de lui dire, « Écoute, tu m'as un peu fatigué là ces derniers jours, j'ai envie de prendre des vacances de toi, je t'interdis de profiter de ce qui m'appartient à moi, « Garde ta paye et nourris-toi avec... » Et là, il a la possibilité de le faire, et c'est ça qu'on parle dans notre Mishnah. « Il a interdit à sa femme de profiter de lui. » Alors, il a interdit à sa femme de profiter de lui. Il a la possibilité de le faire, mais on le limite que pour 30 jours. Pourquoi 30 jours Jusqu'à 30 jours, on peut encore supporter de vivre avec quelqu'un qui tire la tête à la maison. On est un peu en froid, on entre à la maison, on ne se dit pas bonjour, on ne se dit pas au revoir, mais après trois jours, et on ne profite pas de lui, chacun il a, il a sa part dans le frigo, il a sa part... de son compartiment avec ses, son, son, son sandwich, ils peuvent encore tirer comme ça. Après 30 jours, les choses commencent à s'ébruter. Et là, la femme, elle peut dire à son mari, écoute-moi. Jusqu'à 30 jours, on peut supporter, on tire. Mais plus que 30 jours, tu m'interdis plus que 30 jours. Alors, ah je ne peux plus rester dans cette situation. Ça va savoir, chou, ça va Les voisins vont me dire, vont se mêler, chacun avec son petit, son petit conseil, son petit truc. Ça pèse, tu ne veux plus. Alors, euh, je t'en prie, rendez-vous au... Au Beth donne-moi mon guette, donne-moi ma et laisse-moi tranquille. D'accord Yoti, ça, ça prend 30 jours. Mais pendant 30 jours, il y a reçu de dans la Gmara, Ravou Shmuel, deux avis. Est-ce que euh, quand on dit 30 jours, c'est signifie qu'il faut attendre les 30 jours ou bien même depuis le début S'il a prononcé un vœu de, de pour deux jours, pour deux mois, que depuis le début, elle a dit écoute, deux mois, alors j'ai plus d'intérêt à attendre maintenant, tu, moi, tu me divorces tout de suite Ou est-ce qu'il faut nécessairement attendre Peut-être qu'il va finalement il va annuler les vœux parce qu'on a la possibilité d'annuler les vœux, on fait à Taratan quand que vous devez sûrement connaître le principe un petit peu. Voilà pour le principe de la Mishnah générale. Et sur ça, les leçons du Parnas, je vais l'expliquer dans quelques, quelques minutes encore. Mais juste d'abord, je, je, comme ça, on, bien, on structure bien la Mishnah avec l'essentiel. Après, on va rentrer dans un petit détail supplémentaire. Rabbi Ouda vient et me dit, écoute, ce que tu as dit pour 30 jours, je suis à ah, moitié d'accord. Je suis plus ou moins d'accord pour un Israël, avec une petite différence. Rabbi Ouda, il a utilisé un mois, et Tanaka, il a dit 30 jours. Un mois, ça ne fait pas toujours 30 jours, un mois ça peut faire 29 jours et demi. Sur le Rabi on va le mois, deux fois 29, deux fois 30. 2 fois 30, d'accord. Ça, c'est un petit détail, mais surtout l'essentiel de Rabi bioda, c'est de nous dire, écoute, un homme qui est en froid avec sa femme et que, sur un coup de tête, il ne pense pas être à divorcer, il faut, d'accord, il va la divorcer, mais s'il voudra, ensuite il pourra quand même la reprendre. Mais pour un Kohen, c'est plus compliqué, parce que s'il divorce, il ne pourra plus reprendre sa femme. Un Kohen, il n'a pas avec une divorcée, même avec la sienne. De ce fait, il a dit, eh bien, on lui rallonge un petit peu l'échéance, laisse-lui deux mois au lieu de un mois. D'accord Voilà pour la Mishnah en général, il reste maintenant un détail à expliquer, c'est l'histoire du Parnasse, et ça va devenir un petit peu plus lourd et compliqué, d'accord Accrochez-vous, ça va pas être très compliqué, mais quand même, je vous explique l'idée. Il y a deux points à expliquer. Le premier point d'abord, c'est de... Bon, j'interdis à ma femme de me profiter de moi, maintenant, qu'est-ce qui se passe si ma femme a besoin de manger C'est une question floue. Mais faites comme si que pour le moment que vous acceptez la question, je vais vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas la comprendre en théorie. Mais pour le moment, si maintenant la femme, elle a malgré tout besoin de manger, et le mari l'a engagé et elle ne peut plus profiter de lui, alors la Michel lui-même dit bah, Tu sais quoi, il y a un mythe parnasse, il va mettre une tierce personne, un intermédiaire, qui va s'occuper de nourrir sa femme. Attention, il ne va pas nommer un chalillard, il ne va pas le nommer émissaire pour nourrir sa femme, parce que si c'est ça, ça s'appelle que c'est lui qui l'a nourri. Si moi, au lieu d'aller de, de, de, de, acheter l'argent, euh, au lieu d'acheter avec mon argent pour donner à manger à ma femme, je dis à mon voisin, écoute, va achète, donne et moi je te rembourse. C'est mon chaliar, Ça ne marche pas de faire ça. ça. Donc, ouais, c'est mon chaliar pour aller pour nourrir ma femme. Ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est que je trouve quelqu'un qui lui dit, écoute, ma femme, la pauvre, je suis en froid avec elle, mais j'ai pas envie qu'elle. Je ne veux pas qu'elle meure de faim. Donc je lui dis, Kolazan et nomafsid. Mais je m'engage pas de payer. Fais ce que tu veux. Mais sache qu'il y a une pauvre femme là, à la maison qui crève de faim. Donne lui à manger. Puis sache que il ne sera pas déçu et tout celui qui va la nourrir ne va pas perdre, ne va pas être déçu. Et comme ça, lui va la nourrir, il a bien confiance en moi que je ne vais pas le planter, et que je vais finalement lui le le, le, le payer ce qu'il a, qu a payé. Mais je n'ai pas le droit de le faire de manière directe, je le paye pour qu'elle le faire. D'accord Maintenant, je vous avais dit juste un point important que vous ne pouvez pas tellement comprendre. Ça veut dire quoi que ma femme a besoin de manger Je vous ai expliqué la Mishnah auparavant, hein. qu'en réalité, on parle que la femme, elle gagne assez d'argent pour s'assumer toute seule. Et si elle ne peut pas s'assumer toute seule, alors elle vient me voir. J'avais pas le droit d'interdire. Mais en fait, là, c'est sur ça où ça devient un petit peu plus compliqué. La elle explique ça, quand on parle de les petits suppléments. On parle. C'est assez complexe et je vais essayer de faire ça en une petite minute, très rapidement. À quel niveau je dois ma fa... nourrir ma femme Ouais. Il y a plusieurs niveaux. Il y a acheter des produits simples, du pain et du beurre, confiture, ou il y a acheter du Nutella euh, qui coûte euh, je ne sais pas combien le pot. Ou il y a donner à manger des plats de viande et de steak tous les jours. À quel niveau il faut nourrir, un homme a le besoin de nourrir sa femme Bonne question. Alors sur ça, en réalité, chacun selon son rang social, dans les deux cas, la femme, elle gagne toujours. Soit elle vient d'un milieu riche, je suis obligé de la nourrir comme ce qu'elle avait l'habitude de manger chez elle, soit elle, elle vient d'un milieu pauvre, mais moi je suis obligé de la nourrir comme un milieu riche. D'accord Ça, c'est en général. Donc mon engagement avec ma femme, c'est de nous manger comme ce qu'elle mangeait chez elle, ou chez moi, le, le, le mieux des deux. Il y a toutefois, en général, si elle vient d'un milieu riche et que moi, je ne suis pas riche, donc, chez nous, on ne mange pas, chez nous, on mange pas de, la, de la viande tous les jours. On mange, on mange du, du beurre et... Euh, D'accord Et comme ça, on tire le repas. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, quand je me marie avec elle, je m'engage, en théorie, à la nourrir au top, comme ce qu'elle mangeait chez elle. Et elle, elle accepte d'être mévateur et d'être sur son droit. Parce qu'elle m'aime bien, je suis gentil, je suis doux. Elle renonce à... Au lieu d'avoir des repas... À 100 elle le repas, elle est prête à avoir des repas à 20 le repas. Mais maintenant que je me suis fâché avec elle, parce que j'ai prononcé un vœu, elle me dit écoute-moi, mon coco, t'es gentil, tant qu'on était pour le moment, je pouvais te supporter avec toi, parce que t'es euh, sympathique. Maintenant, tu commences à me faire la tête pendant un mois. Si déjà je réclame les, les repas, là, les, tickets, les tickets repas, à 100 elle le repas, maintenant, suite à ça, le mari Bémet qui reprend l'obligation de la nourrir, mais le, vœu, il a ré... le, le neder, il a quand même eu la possibilité de, de, de, de, de, de, de, de, de s'imposer. Donc du coup, il va falloir trouver maintenant un intermédiaire pour faire le fameux jeu. D'accord C'était... Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachakotu. C'est là.